Ne l'appelez plus partner mais rifter, le nouveau Ludospace de Peugeot joue les aventuriers et se présente désormais comme le compagnon chic des grandes familles actives. Si le nom a changé, le nouveau Ludospace est toujours le troisième larron de la triplette PSA aux côtés du Citroën Berlingo et de l'Opel Combo Life. Cette fois-ci en revanche, le modèle du lion prend une autre direction que ses petits camarades avec comme principal objectif décoller son image d'utilitaire. L'objectif avec ce nouveau Ludospace, c'est d'intégrer complètement euh, le rifter dans la gamme des VP. Vous avez vu qu'on a fait un changement de morphologie tout d'abord, un capot plus haut, plus court, euh, une face avant identitaire, complètement intégrée aux gammes euh, VP de la marque Peugeot et puis euh, ce look Outdoor SUV, et donc on s'est dit qu'il fallait changer le nom. Et pour justifier ce stratagème marketing, le rifter enfile la tenue du parfait petit baroudeur. Ainsi on voit apparaître de généreuses protections de carrosserie autour des roues, et sur les bas de caisse, une calandre verticale et des optiques inédites, avec la fameuse balafre lumineuse que l'on a pu découvrir sur la nouvelle 508. Cette montée en gamme revendiquée par Peugeot se concrétise surtout à bord. L'univers du Rifter est moderne et dans la lignée des modèles VP de la gamme. Il reçoit, et c'est une première, le High Cockpit qui se compose d'une instrumentation surélevée, qui pour le coup n'est pas numérique, d'un petit volant. Ils ont osé cette audacieux on a hâte de voir ce que ça va donner à la conduite, et une tablette centrale multimédia. Les plastiques utilisés sur la partie haute ne sont pas moussés pour autant, mais sincèrement, on est très loin de l'univers utilitaire. Pour souligner le côté chic, le Rifter adopte la finition haut de gamme GT-Line qui enrichit la dotation de jantes alliage 17 pouces, d'attributs spécifiques extérieurs et d'aide à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux, la surveillance d'angle mort, l'accès et démarrage main libre, etc. Malgré ses prétentions chic, le Rifter n'en demeure pas moins un ludospace à la silhouette cubique et aux portes latérales coulissantes conçues pour optimiser les volumes et l'accès à bord. Et dans ce domaine, le rifter répond présent. La nouvelle plateforme du groupe autorise un espace vraiment bon aux places arrière et surtout un volume de coffre XXL. Ce dernier oscille entre 775 et près de 4000 litres, des valeurs de déménageurs. En plus, il sera proposé en deux longueurs qui, dans les deux cas, peut accueillir 5 ou 7 passagers. Ces volumes sont rendus possibles grâce à une modularité toujours bien pensée. Les trois sièges individuels du second rang coulissent et se rabattent simplement dans le plancher grâce à l'astucieux système Magic Flat. Ceux du dernier rang sont en prime extractibles. Enfin, pour le chargement d'objets longs, le dossier du siège passager peut se replier et la lunette arrière s'ouvrir. Cette nouvelle génération apparaît bien armée pour challenger le prochain Renault Kangoo, leader du segment en France qui sera présenté au prochain salon de Genève. Les rangements aussi ont fait l'objet d'optimisation avec l'apparition par exemple d'une vaste double boîte à gants qui a été rendue possible grâce à l'intégration de l'airbag dans le pavillon. Et enfin le pare-brise Zenith a été reconduit et il contient toujours une quinzaine de litres de rangement supplémentaire. Le Rifter est taillé pour la famille. L'offre de moteur se compose en essence du 1 litre de PureTech en 110 et 130 chevaux et en diesel du nouveau 1,5 litre Blue HDI décliné en 3 niveaux de puissance. La boîte automatique à 8 rapports sera uniquement proposée sur les plus grosses puissances. Cet aventurier pourra être équipé de l'antipatinage évolué Grip Control associé à des pneumatiques 4 saisons, un système qui ne nous a toujours pas convaincus sur les autres modèles du groupe PSA. Toutefois, le rifter tient ses engagements puisqu'il aura la possibilité de bénéficier d'une véritable transmission intégrale concoctée par le partenaire historique d'Angèle. Le nouveau rifter fera son apparition officielle au prochain salon de Genève avec une commercialisation prévue dès le mois de septembre.